Par Alexandre, au nord-ouest du delta du Nil, vers 330 avant Jésus-Christ, elle devient la capitale du royaume des plot -il Elle a la plus grande ville de la Méditerranée avec peut-être un million d'habitants. C'est une ville grecque. Il a bâti une grande ville de la peuplée de Grecs et de lui donner son nom. Il a créé plusieurs, il crée plusieurs villes qui portent le nom d'Alexandrie.